Sargeras believed the only way to spare the universe from the Void Lords was to purge it of all life. The fallen Titan and his army set forth upon their first planet, extinguishing entire species without mercy. As news of the devastation spread, Sargeras was confronted by his former student, Agramar. When Agramar's words would not sway the Legion's leader, swords were drawn. Blow after blow, the duel raged between the powerful titans until their weapons shattered. Wounded, Agrima returned to the Pantheon to report on Sargeras's betrayal and the coming war. As the Pantheon prepared to fight back, the other titans pleaded with Sargeras to stand down. Sargeras refused, attacked Agrimar, and charged his demons forward. The Burning Legion's might was unmatched, and it consumed the Pantheon in an apocalyptic storm. Furthering his ambition, the victorious Sargeras visited three leaders of the Eridar, promising them power and knowledge in exchange for royalty. Archimonde and Kil'jaeden joined the Legion. The third villain saw the horrors ahead and fled with his people who would become known as the Drenai. Sargeras and the Burning Legion made chase, hunting down the exiles and setting their sights on Azeroth. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ces deux vidéos de lore qui arrivent, donc ça s'appelle Lore in Shorts, elles sont pas disponibles encore en anglais, elles ne sont disponibles qu'en français, j'ai la voix un peu pétée, je reviens de la Zilan, euh, j'espère que ça n'occultera pas trop l'écoute de cette vidéo. Euh, mais c'est assez intéressant, puisque euh, au final, WoW Classic n'avait pas amené de vidéos sur l'histoire justement du monde, de l'univers euh, de Warcraft. A l'inverse, Burning Crusade classique, on en profite pour balancer eh bien deux, trois petites vidéos d'informations. Ce qui est assez intéressant, j'aime beaucoup euh, l'initiative, je suis très très très fan de, de ce genre de choses. C'est toujours intéressant que beaucoup de monde ait plus facilement accès à l'histoire de warcraft donc ça c'est un peu ce que je fais aussi avec mes vidéos même si on essaye d'approfondir c'est toujours important que, que la plupart des, des, des joueurs aient, on va dire cette première cette première lecture cette première c est, c est, ce premier support alors petit problème à l'heure actuelle, hein, j'en ai fait part à Blizzard d'ailleurs, mais bah, ils ne sont pas trouvables en français, ils sont trouvables qu'en anglais. Alors on va revenir un petit peu dessus, je n'avais pas fait de vidéo sur la première vidéo, euh, déjà je pensais qu'il n'y en aurait qu'une seule, et tout simplement parce qu'il bah, n'y avait pas grand chose à dire, alors peut-être que je suis passé à côté d'autre chose, mais comme il y en a une deuxième qui est arrivée, là je me suis dit que c'était l'occasion de faire un, un petit rappel de tout ça. Puisque, euh, qu'on soit clair, l'histoire de cette vidéo... Comme vous le voyez c'est l'or in short, donc l'or in short en gros l'univers, l'histoire en, en petits, euh, petits morceaux. Le principe c'est justement du coup de revenir sur des choses assez importantes de l'histoire de Burning Crusade, et ce qui est assez intéressant à noter c'est qu'on a marqué World of Warcraft Burning Crusade classique, donc ça revient sur l'histoire de Burning Crusade. Je sais que certaines personnes de mauvaise foi m'ont dit non non non mais c'est pas l'histoire de Burning Crusade, quand il y a marqué Burning Crusade classique en titre en haut, si c'est en rapport avec Burning Crusade, et évidemment qu'ils ne le sortent pas euh, au moment du lancement de Burning Crusade, pour rien, hein. c'est évidemment l'histoire de Burning Crusade, et du coup c'est pour ça qu'ils parlent de la Légion Ardente, c'est la vidéo qui parle de la Légion Ardente, ce qui est assez intéressant, et premier point, euh, c'est les images choisies sont rarement, rarement mises euh, au hasard, premièrement, regardez cette image à l'arrière, c'est tout simplement une des images de Chronicles, une image de Chronicles, donc, euh, écrite à l'époque de Légion, dans le contexte de Légion, euh, donc Légion, hein, je le rappelle, l'extension de World of Warcraft, pour ceux qui ne le savent pas, et on a tout simplement, donc, c'est la couverture de Chronicles, alors c'est pas celle de la Légion Ardente, d'ailleurs, ils auraient pu mettre celle de Légion Ardente que tout le monde connaît, c'est avec un grand Sargeras en très grand, et avec ses démons au premier plan, et alors là, elle est en réduite en... Un petit peu l'image de Diablo, d'ailleurs, en marron, beige, etc., pour faire un peu manuscrit. Et en fait, cette image, eh bien tout simplement, c'est celle de Burning Crusade, celle du chapitre dédié à Burning Crusade. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous voyez hein, très reconnaissable euh, les orques sur le côté avec leur armure euh, vanillesque, tout simplement, je, je n'irai pas plus loin dans les détails, <rire> mais euh, du coup, avec leur armure vaniesque. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, bah, celui qu'on voit en haut, en gros, euh, c'est tout simplement Kazakh. Et donc, premier point très important, on vous dit, c'est l'histoire de Burning Crusade, on vous met une image de Chronicles de Légion en fait. Alors vous allez me dire, bah non, tu viens de dire que c'était le chapitre lié à Burning Crusade. Oui bien sûr, dans un contexte d'écriture Légion. Donc ça c'est assez intéressant, puisque là vous voyez quoi Vous voyez du coup les aventuriers qui viennent se friter avec la Légion ardente, puisque c'est Kazakh. C'est Kazak le grand seigneur de la Légion ardente. Donc là vous avez le contexte d'époque. Tu nous as même fait une vidéo Burning Crusade, euh, le pré-patch de Burning Crusade, où tu as dit, bah justement on allait affronter Kazakh. Ouais, ça c'est le pré-patch, ouais. Burning Crusade, vous allez affronter Illidan, vous allez affronter Keltas, vous allez affronter Damvash, vous allez affronter Zul'jin, vous allez affronter Mactéridon, vous allez affronter surtout des Illidari. Hein y a très très peu de... À, à part Kiljaiden bien sûr sur la fin de Burning Crusade, sinon, il n'y a pas, euh, la Légion elle est quasiment absente. Vous allez me dire, mais non, mais Kazak aussi revient en tant que World Boss. Ouais, en tant que World Boss, est-ce qu'il y a un raid autour de Kazak, est-ce qu'il y a un raid autour de la Légion ardente. Non, ce sont que des raids où vous allez péter la gueule d'Illidari. Donc... Évidemment, là, vous allez vous dire :« Oh là, putain, il attaque fort. Euh, pourquoi il va nous refaire une vidéo où il casse du Burning Crusade ?» Non, non, non l'objectif n'est pas n'est pas celui-ci. Vous prenez comme vous voulez, bien entendu. L'objectif, c'est de revenir sur deux vidéos qui viennent d'arriver, donc de l'actualité, qui sont liées à l'histoire de Burning Crusade. Et moi, je vais essayer d'analyser ça pour vous montrer que c'est assez pernicieux ce que fait Blizzard, mais compréhensible. On va on va y venir, compréhensible aussi. C'est que, bah, en fait, c'est pas l'histoire de Burning Crusade. <rire> c'est pas l'histoire de Burning Crusade. C'est l'histoire de légion. Et c'est l'histoire de Warcraft 2, Warcraft 3. Mais ce n'est à aucun moment l'histoire de Burning Crusade. Et du coup, attention à ce genre de choses aussi. Travaillez votre esprit critique, même à l'égard de mes propres vidéos d'ailleurs. Hein. Mais travaillez l'esprit critique, regardez bien ces images. Elles ne sont pas là par hasard. Ce n'est pas choisi par hasard. Il y a, y a, y a un, une véritable volonté. Et euh, en l'occurrence, donc là on nous rappelle l'histoire de Sargeras. Hein, c'est la vidéo de la cosmogonie que j'ai pu faire. C'est l'histoire de Sargeras avec le fait... Alors d'ailleurs c'est très intéressant parce qu'il ne même... Il... Tu fais l'histoire de la légion ardente et tu ne parles même pas du fait. Enfin, c'est comme une vidéo faire courte pour que ce soit accessible. Il n'y a même pas de présentation de, de Sargeras. Donc bon, bah, si tu sais pas qui est Sargeras, euh, ouais bah c'est un grand démon. Tu, tu pourrais te dire dès le départ que c'est un démon. Après, à un moment donné, ils disent oui, euh, Fallen Titan, tout ça. Ouais bah super, mais si tu connais pas l'histoire des Titans non plus, euh, pff, compliqué. Alors, bon, du coup, du coup, c'est vrai que je, je me pose la question à qui est destinée cette vidéo. Est-ce qu'elle est destinée à des mecs qui connaissent Est-ce qu'elle est, des est, qu est destinée à des mecs qui connaissent pas C'est étonnant. Le mec, euh, bien sûr, c'est dans l'idée. Euh, euh, pas de sexe prédéfini. Pré en tout cas, donc, euh, Sargara, donc qui, va, euh, qui a vu les seigneurs du vide, alors l'histoire des seigneurs du vide, c'est pas du Burning Crusade, hein, hein, l'histoire des seigneurs du vide, c'est Légion, bien entendu, euh, c'est le contexte de Chronicle, donc c'est du 2016, en gros, c'est du 2016. C'est pas du, euh, du 2006-2007, l'origine de Burning Crusade. Donc, voilà, le, le fait qu'il ait vu, euh, le, ait vu les, les seigneurs du vide et qu'il euh, ait décidé de purger l'univers pour éviter qu'il soit corrompu par les seigneurs du vide, ça c'est du Légion. Donc, il va, Sargaras, tranquillement, continue à faire ses trucs. Euh, là, on le voit passer euh, de, de, du, côté de la, du côté démoniaque et devenir le, le chef de la Légion Ardente, envoyer des légions de démons, détruire des mondes, etc. Ça, pour le coup, ça a toujours été du Sargaras. Donc, Légion, là-dessus, revient bien sur, sur ce qu'est qu Sargeras, hein. Destructeur de mondes, tout ça, tout ça. Bon, ça a déjà dit dans War 2 et War 3. Là-dessus, pas de problème. On, re, on revient dessus euh, tranquillement. Là, on nous parle d'Agramar, un hein, titan. Tout simplement, le, le bras droit d'Archimonde à l'époque où il était au Panthéon des titans et Agramar on le voit avec ce fameux casque façon Galactus euh, du, du MCU et euh, tout simplement, et eh bien euh, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque ce, ce, ce modèle n'existait pas à Burning Crusade à dire, ah si il existait, Alors, en fait c'est un peu bizarre, c'est que Agramar n'existe pas euh, n'apparaît pas, pas dans Burning Crusade et on ne le voit pas en fait le truc c'est que du coup Agramar quelles sont les sources qui nous montrent ce genre de choses Il y en a deux, Légion et Chronicles bien entendu, et euh, bah, le simple fait que Légion, on affronte à une représentation, l'avatar d'Agramar, et Agramar même directement. Ben non, c'est l'avatar d'Agramar d'ailleurs. Euh, mais en attendant, on a surtout en fait le jeu de rôle, le RPG qui avait été euh, qui avait défini, qui avait montré une apparence ainsi qu'une bande dessinée qui ont été décanonisées depuis, puisque le jeu de rôle n'est plus canonisé. Et n'est plus canonique plutôt. Et au final ce qui est assez intéressant c'est que du coup quelles sont les sources de ce matériel là C'est du Chronicles donc légion 2016 et un autre contenu qui est tout simplement lié à Grammar et qui a été décanonisé il y a avec l'arrivée de War King. Donc vers 2008, quelque chose comme ça. 2008-2009. Ce qui est assez intéressant parce que du coup euh, d'un côté c'est du Légion, d'un autre côté c'est du matériau non, non canonique, et qui d'ailleurs a été récupéré pour, pour travailler sur Chronicles et Légion. Donc en gros, est-ce que c'est du Burning Crusade Non. Est-ce qu'à Burning Crusade on vous parle euh, de Sargeras Alors bien sûr, il va y avoir des trucs de Sargerit, etc. Bien sûr, on sait toujours que Sargeras c'est le patron. À Burning Crusade, on est conscient que Sargeras c'est le patron de la Légion ardente. Mais est-ce qu'en soi on va avoir du Sargeras, etc. Non. Est-ce la va apparaître à Burning Crusade Non. Wounded, to the to on Donc voilà, suite à leur duel, Agramar va rapporter les agissements de Sargeras au reste du panthéon des titans, je le rappelle, euh, de la trahison de Sargeras, tout, tout ça. Et euh, l'arrivée d'un conflit entre le Panthéon et les démons. Le Panthéon se prépare à la guerre. Et exige, exige la reddition de Sargeras. Mais Sargeras refuse, il s'en fout. Alors je, je trouve ça très intéressant par contre. Pour ce visuel, je trouve ça très très cool. Alors évidemment, on a le droit euh, du coup à Eonard et, euh, et à Mantoul Qui sont présents pour représenter le Panthéon Titan. Et ce que je trouve super intéressant, c'est d'avoir la vision d'un Seigneur des Abîmes. Donc euh, un Pit Lord qui est un... honnêtement un démon qui a été pas mal tourné en ridicule, un petit peu comme les Natresim comme les Seigneurs de l'Épouvante, qui ont été pas mal tournés en ridicule avec l'avancée du Lord de Warcraft, et au final, bah là, il enfin, la Pit Lord, à la base, c'est pas n'importe quoi, hein. c'est quand même des, des, des gros gros généraux des armées démoniaques, c'est pas censé être ridicule, et euh, bah, on les défonce à tour de bras, et même dans les cinématiques, ils ne seront pas respectés, hein. donc euh, le, le présage sur Illidan est incroyable à ce niveau-là. Euh, donc, c'est vrai qu'on a tendance à. Alors, est-ce que c'est Manorat directement Ça, on ne sait pas. Euh, ça pourrait tout à fait être Manorat, bien sûr, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que voilà, on t'oppose te... on quand même le Seigneur des Abîmes à euh, des titans. Alors, évidemment, on voit des. Je pense que c'est des gangregards là-bas. Euh, et là, j'arrive pas à savoir si. Pour moi, c'est un atrésime, ça. Hein. Ça, c'est vraiment l'apparence le... d'un atrésime, je dirais. Donc. Euh... Les, les légions démoniaques de l'époque, donc pas de problème à ce niveau-là. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est de montrer que, bah voilà, même les titans ont, ont été battus à force. Ça rappelle énormément les Xel'Naga face aux ergs, bien entendu, mais c'est normal aussi. Hein. C'est pas parce Amantou il claque des doigts et détruit tout qu'il il est euh, invulnérable. Non, ça reste des créatures tuables, même si, bon, on peut difficilement parler d'immortels. Enfin, donc, du coup, la puissance de la Légion Ardente a été à euh, consumer, du coup, la, le Panthéon, dans, un, dans une tempête de feu... Euh, incandescente euh, poursuivant son ambition Sargeras Sargeras victorieux va aller euh, va rencontrer un monde et va découvrir euh, trois leaders sur, enfin trois chefs euh, d'une race présente à savoir les Eredars, généalogie sur les Eredars, et on y voit un triumvirat les trois grands seigneurs de cette race que sont Ar Archimonde comme ils disent Archimonde et Kil'jaeden ainsi que Velen et on va y revoir après. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est qu'encore une fois, le visuel, visuel très très important. Pour le coup, Archimonde n'a jamais changé en termes de visuel long. depuis Warcraft 3, donc pas de soucis à ce niveau-là. Ah, sa ceinture a changé. <rire> sa ceinture a changé. Ça doit être une ceinture de vote, j'imagine. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce que sa ceinture a changé avant, c'était une grosse étoile du chaos dans Warcraft 3. Et d'ailleurs, le Reforge a gardé ce modèle de les grosses étoiles du chaos. Mais pour le reste, pas de changement. Euh, Kill Jaiden, pour le coup, lui, il y a un changement. On lui met des grosses, grosses cornes de démons. Alors Kill Jaden, ça a toujours été, qu'on soit clair, il a pas mal évolué en termes d'apparence entre Warcraft 2, Warcraft 3. Dans Warcraft 2, c'était un démon les plus lambda, le démon. Euh... Donc il avait des cornes. Et c'est pour ça qu'on lui a remis des cornes par la suite, euh, parce que dans Warcraft 3, bah, c'était un Archimonde, mais version rouge, C'était sinon c'était Archimonde en rouge. Donc ils sont revenus avec Burning Crusade en faisant une... ça c'était pas mal fait d'un point de vue visuel, et oui je viens de dire que Burning Crusade a fait un truc pas mal. Ils avaient fusionné l'apparence de Warcraft 2 et celle de Warcraft 3, donc ils ont gardé le côté Archimonde rouge, mais en lui gardant ses ailes... Euh, je sais plus s'il avait des cornes, je crois pas qu'il y ait des cornes dans Burning Crusade, euh, pour moi les cornes c'est Légion. En tout cas, le reste de l'armure, c'est clairement du Légion. À ce niveau-là, ça, c'est indiscutable. Et du coup, il parle justement du fait que, en rejoignant Sargeras, eh bien, ils vont changer d'apparence, puisque Archimonde et Kil'jaiden rejoignent la Légion Ardente, ce qui va faire pousser des ailes à Kil'jaiden, et du coup, bah, un, un... j'aime beaucoup l'artwork de Velen là-dessus, bon j'aime pas les épaulettes à la haut, mais euh, j'aime beaucoup son, son, son, le design en fait, des trois, même si bien sûr ça c'est du légion, ça bon, bah, on sait pas, <rire> c'est du War 3 à la base bien sûr, mais là c'est pas, et euh, bah, du coup pour lui, lui pour le coup c'est un visual burning crusade, mais euh, au final... Eh bien, Velen fuit, donc ça c'est dans l'histoire, il n'y a pas de problème. On, on repousse des... Alors ce qui est un peu dommage, je dirais, c'est que les cornes sont... Enfin, ils n'ont pas voulu s'emmerder, clairement. Mais ce qui est drôle, parce qu'au final, Archimonde... Il bah, ne faut pas oublier un truc, généalogie sur les Draenei, bien sûr, mais au, à la base, il ne faut pas oublier que euh, la horde, c'était les monstres, l'alliance, c'était les gentils, les gentils good boys. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire On a voulu apporter une nouvelle race qui fait monstrueuse pour l'alliance, à savoir les Draenei. Et du côté Elf de sang, on avait, euh, on avait fait venir du coup le beau, en fait le beau euh, le beau à l'extérieur mais le dégueulasse à l'intérieur qui était les Elf de sang, et du coup le dégueulasse à l'extérieur avec le beau à l'intérieur qui était les drainei pour l'alliance. Et au final, bah, ça n'a pas trop bien marché parce que les gens oublient énormément qu'en fait les drainées, le visuel des drainee était calqué sur celui d'Archimonde. Et du coup, bah, tu étais censé jouer une sorte de démon du côté de l'alliance. Sauf que là, c'était des démons qui avaient euh, rejeté leur passé démoniaque. Donc c'était un petit peu à l'image des orques, on va dire. Qui a amené d'ailleurs le chamanisme dans l'Alliance, euh, les Draenei. Donc c'était assez intéressant à ce niveau-là. Et au final, bah, le problème, c'est que du coup, quand tu dis qu'en fait les Eredars étaient avant euh, et qu'ensuite ils sont devenus démoniaques, il faut donner un, un changement d'apparence. Sauf qu'Archimonde, bah, à partir du moment où Taras a été calqué sur l'apparence d'Archimonde, compliqué de faire évoluer l'apparence d'Archimonde. Du coup, Kil'jaeden, lui, on lui voit, on joue d'elle, ce qui n'est pas le cas pour Archimonde. C'est ce assez drôle à ce niveau-là. C'est de l'ironie. C'est assez ironique. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Euh, du coup. Voilà, donc il, parle, il reparle de l'histoire des Draenei, et je crois que ça se termine là-dessus, voilà, le fait qu'ensuite Kid Jaden et du coup notamment Archi euh, Sargaras vont traquer les exilés, hein, les Hérédars qui n'ont pas rejoint la Légion Ardente, à savoir les Draenei, alors je sais c'est Draenei, mais à une époque ça se prononçait Draenei, donc moi je garde l'ancienne, mais vous prononcez comme vous voulez, Draenei, Draenei. Euh, dans tous les cas, vous êtes coincé le doigt dans la porte et vous faites le même bruit à euh, donc, donc, on va euh, attaquer la deuxième vidéo. Celle-là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste pas du Burning Crusade, en fait. C'est juste au choix du Legion Chronicles, au choix du, du jeu de rôle, au choix du JDR Warcraft. Donc, vous prenez la, celle que vous voulez. Mais c'est pas... En tout cas, c'est pas... Euh, c'est pas du... C'est juste pas du Burning Crusade. Mais c'est pas grave, parce qu'en soi, c'est pour présenter un petit peu l'univers, etc. Mais c'est drôle de... De faire une, une histoire sur Burning Crusade quand au final bah, ces figures-là n'apparaîtront pas. Kijayen va apparaître pour le coup, ça c'est sûr. Vous allez me dire Archimonde, il apparaîtra dans les cavernes du temps, mais au final bah, tous les boss que tu affrontes et la plupart des menaces de Burning Crusade ne sont pas la Légion Ardente en fait. Donc euh, c'est assez drôle, c'est assez ironique. Encore une fois, on voit que c'est un contexte euh, parce que bah, c'est le problème. C'est le problème de Burning Crusade. Le, le titre c'est oui, euh, la croisade ardente, tout ça, tout ça, et qui tu vas affronter Les Illidari, et Zul'jin et les Amani. Ok. Allez <rire> belle ta légion ardente. Attaquons la deuxième vidéo qui, elle, il y a beaucoup plus de choses à dire, donc je reviens, je vous laisse regarder ça et on en, on en discute plus tard. Oh. la Légion the Burning Legion found agents and the Orkish Horde, manipulating them to conquer the planet. The horde bled their prisoners' life essence in order to power a colossal portal and through this passage, the invasion of Azeroth began. The First and Second War wrought devastation across the world. The Alliance eventually pushed the Horde back and attempted to destroy the Gateway. In an enormous explosion, their plan backfired, ripping a tear in reality and further linking their worlds together. Two years after the Second War, the Shaman Ner'zhul, ordered the orcs on Dranor through this chair to gather artifacts, including the skull of Gul'dan. Ner'zhul used their powers to open countless portals to other worlds. Overwhelmed by the magical strain, Dranor shattered, becoming Outland. Before Dranor was torn apart, the Alliance sent an expedition through the rift led by some of its greatest heroes. Alors là, c'est assez intéressant parce que euh, du coup, on va revenir, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas trop. Euh, encore une fois, le fait que la, la vidéo n'ait pas été traduite en français, bah, je vais devoir faire la trad. Donc, euh, on va revenir là-dessus. Première apparence, on va faire exactement le même délire. Hein. Parce que là, il y aura beaucoup plus de choses à dire. La première, le premier plan très important, nouvel artwork, celui-là n'est pas de Chronicles ou autre, c'est un artwork spécifiquement fait, euh, j'ai oublié le nom de l'artiste et j'en suis désolé, mais c'est un très très bon artiste et qui fait de très belles choses, euh, et très souvent euh, du coup pour Blizzard, et ça, ça a été euh, demandé hein, par Blizzard, donc ça a été une commission de Blizzard, et il l'a faite, avec du coup l'ouverture de Burning Crusade. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, euh, c'est un petit peu l'image des images qu'on voit euh, de présentation des patchs pour classique, je dis bien pour classique, donc 2000. 19, je crois que c'est ça. ça, ça euh, classique. Et au final, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne voit pas de... Du coup, c'est le même délire, c'est-à-dire qu'on voit des aventuriers équipés avec des armes et des armures de, van de vanilla qui affrontent un danger. Il euh, y avait eu Scala contre Ragnaros lors de la sortie de Classique. On a eu ensuite la même avec, euh, avec euh, Onyxia, etc., etc. On a eu celui de Naxramas qui était particulièrement dégueulasse à mon goût. Euh, mais donc là, on reprend la même. Donc on met du vanilla, un Toren avec... Euh, Sulfuras dans la main, euh, une elfe, euh, un elfe de, une elfe de sang, il une elfe de sang avec Sunderan, euh, donc c'est j'ai oublié le nom en français, c'est une, une vent un truc comme ça, je, non euh, j'ai oublié, mais bon c'est l'épée, euh, c'est de façon c'est simple c'est les épées que c'est une des épées les plus connues de Vanilla. Et on a comme ça que du stuff vanillesque. Alors moi personnellement je trouve que ça fait extrêmement tâche pour un artwork qui est magnifique. Pour le coup l'artwork est magnifique. On te le met en version parchemin à la Diablo comme j'en ai déjà parlé pour tout à l'heure. Euh, donc je ne vais pas en revenir plus en avant. Euh, C'est euh... Là on voit encore une fois pour à qui c'est destiné C'est regardez, vous avez votre stuff de Vanilla. Maintenant, c'est il est temps de placer à Burning Crusade. C'est une intention de réalisation. Moi, je trouve que ça fait vraiment tâche pour l'artwork, mais c'est une intention de réalisation. Euh, du coup, on revient sur l'histoire. La, la vidéo s'appelle The Dark Portal. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps en plus sur le, la porte des ténèbres, hein, The Dark Portal, et c'est toujours rigolo pour moi <rire> parce que bah, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une vidéo là-dessus sur le, le Dark Portal, alors que je viens de sortir une vidéo sur le Dark Portal où je refais l'historique et je rappelle comment ça fonctionne. Alors évidemment, c'est une vidéo d'une minute trente celle-ci. Donc évidemment ils vont pas rentrer dans tous les détails, ce qui est compréhensible. Mais du coup, ils font le lien avec la vidéo d'avant, The Burning Legend. Donc la Légion Ardente a trouvé des agents, euh, a trouvé des agents dans la Horde Orc, mani les manipulant pour pouvoir conquérir la planète. Et la Horde a saigné ses prisonniers. Ce qui est dommage d'ailleurs c'est de pas revenir sur le truc avant en disant que c'est les Draenei. Ils précisent même pas le sang de qui, ce qui est dommage parce que c'était l'occasion aussi de faire le lien avec la vidéo d'avant, et les drainei. tu dis qu'en fait, bah, les Drainay ont été traqués par la Horde, un... ça marche un peu par épisode, et au final, bah, ils, font... ils font un lien, mais un lien qui n'est pas si propre que ça, bon, c'est pas, pas très très grave. Euh, du coup, on voit la Horde, ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est... Euh... Il rappelle un petit peu comment, fonctionne, il rappelle un peu comf, comment fonctionnent le, le, les énergies démoniaques. Hein, et, ils vont utiliser les prisonniers, le sang des prisonniers. Bon, ils vont siphonner les prisonniers pour pouvoir ouvrir ils la porte des, des ténèbres, pour pouvoir voilà, récupérer l'essence de... vitale afin, euh, de, euh, afin voilà, de pouvoir ouvrir un colossal, un, un colossal et portail. Et oui, la plupart des gens oublient hein, que le Dark Portal, c'est de l'énergie dégueulasse. Le film, pour le coup, l'avait très très bien réalisé, même si je vous le rappelle, il n'est pas canon. Enfin, il n'est pas canonique. Pour le coup, ça représente très très bien la magie démoniaque. Quand tu utilises l'énergie vitale d'un mec, c'est rarement positif et ça a des complications. Ça entraîne des complications. Et grâce à ce passage, ils vont pouvoir lancer l'invasion d'Azeroth, du monde d'Azeroth. Ce qui est drôle parce qu'Azeroth n'a toujours pas été défini pour le moment. Alors, bon là, c'est une vidéo d'une minute trente, j'en parlais, ils expédient le truc. Hein. 1 minute 30, euh, première et deuxième euh, guerre, euh, pendant dévastation pendant la première et la deuxième guerre, l'alliance contre attaque, je rappelle que l'alliance n'existait pas sur la première guerre, hein, c'est une création à la fin de la première guerre justement pour préparer euh, les autres royaumes humains qui ne, ne connaissent pas, ne subissent pas le même sort que le royaume d'Azeroth qui s'est fait péter la gueule, donc euh, l'alliance c'est toujours marrant parce que la plupart des gens oublient hein, que l'alliance n'existait pas lors de la première guerre. Euh, cet qui est superbe, les fantassins humains je les trouve très très jolis, alors j'en parle, enfin... On a l'impression que c'est les armures de front de guerre Il ne faut pas oublier que les, les, les armures, donc du BFA, mais les armures de front de guerre de BFA sont extrêmement inspirées de celles de, des fantassins de Warcraft, de Warcraft 3 et 2, donc en soi c'est pas un, pas un problème à ce niveau-là. Euh, un petit détail, si vous avez regardé la vidéo sur le portail, euh, la porte des ténèbres, hein, le Dark Portal normalement vous savez que euh, cette apparence de porte est un problème. <rire> Alors on voit qu'Hadgar qui est à l'avant et qui avec d'autres archimages fait péter le portail, ce qui est vrai, c'est ce qui s'est passé, bon pas ici, pas devant parce que le problème c'est que si tu fais péter le truc ici bah, il y a tout qui te tombe sur la gueule et du coup tu meurs donc euh, t'évites de faire ça, c'est pour ça que d'ailleurs canoniquement euh, il est en haut en fait d'une falaise et fait péter le truc d'en de, de, de, de, de, de, de haut pour éviter qu'il y ait des morts en fait et des blessés, hein, accessoirement on réfléchit un petit peu, mais là c'est pour la représentation donc pas de problème, et euh, le problème le problème c'est surtout la porte, la porte n'est pas celle-là en fait, ça c'est une... la porte des ténèbres de venir, pas celle de qui a été reconstruite, pas euh, celle de l'époque. Celle de l'époque elle ressemble à ça mesdames et messieurs et vous allez la connaître puisque si vous faites Burning Crusade et le contenu de Burning Crusade vous allez la voir dans les cavernes du temps où faudra aider Medivh à ouvrir le portail contre les... le vol infini. Contre le vol infini, et du coup, ça, et eh bien, ça, c'est le portail de la première et deuxième guerre, et c'est d'ailleurs le portail que l'on voit dans Chronicles. Donc, faire euh... car Chronicles n'a pas n'a pas oublié ce truc là, ils ont oublié des choses, mais pas celui-là. Euh, donc, mettre le portail de Vania, c'est une erreur, c'est une erreur euh, énorme en fait, euh, puisque bah, derrière, enfin, c'est une erreur énorme. C'est du détail, oui, c'est des détails. Le problème, c'est que c'est ce genre de détail qui fait que plus tard, on oublie qu'on oublie qu'on oublie qu'on oublie qu'un qu jour. Eh bien, euh, l'apparence, euh, et qu'on fait qu'un joueur, un chronicle, bah, te parle de la première guerre avec l'apparence. Non, c'est important. pour éviter ce genre de problème, justement. Euh, ensuite, on te rappelle après euh, la fin de la deuxième guerre qu'il y a justement la horde de Ner'zhul qui va relancer le conflit pendant... Le... Mais après, généralement, on appelle ça quand même... Enfin, c'est l'extension de la Deuxième Guerre, donc généralement, on met ça dans, dans la Deuxième Guerre. Là, ils font le choix de, la... de dire que c'est un événement qui s'est passé après la fin de la Deuxième Guerre, alors que c'est considéré quand même comme la Deuxième Guerre, même si c'est un second chapitre de la Deuxième Guerre, puisque c'est les événements de Warcraft 2, Beyond the Dark Portal. Donc Ner'zhul est, un... est évoqué. Hein. Le chaman Ner'zhul, orc, va rassembler les orcs en Draenor, et euh, il, va faire, il va faire en sorte de rassembler des artefacts euh, incluant le, euh, crâne Guldan, hein, le crâne de Guldan, le crâne de Guldan, Ner'Zhul va utiliser ce pouvoir. Ce qui est marrant, c'est que Guldan n'a toujours pas été défini. Ils auraient pu dire que c'est Guldan qui ouvre le portail. Tu mets un Guldan qui ouvre le portail et tout. Euh, Guldan, bon, tout le monde sait qui c'est, apparemment, donc pas de problème. C'est pour ça des fois, je ne comprends pas à qui euh, cette vidéo est destinée. Soit c'est à des nouveaux et du coup, ils savent pas qui est Guldan, donc pourquoi Soit bah, tu connais et du coup, tu n'as pas besoin de cette vidéo. <rire> je, je, je ne comprends pas. Euh, mais bon, du coup, le crâne de Guldan, pas de problème. Euh, là, on explique bien le, le, le, le, on explique bien le truc. Hein, Ner'Zhul qui se sert de, de, de ces artefacts de pouvoir pour essayer d'ouvrir des portails vers d'autres mondes. Le problème, c'est que ça fout le bordel et euh, il n'arrive plus à contrôler cette puissance. On oublié aussi l'intervention de l'alliance quand même. Euh, mais euh, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va avoir un visuel de Ner'zhul qui est complètement what the fuck. Euh, moi, j'ai été choqué parce qu'il parle de Ner'zhul et j'adore quand il parle de Ner'zhul. Hein, c'est un de mes personnages préférés. Mais c'est ni Ner'zhul de World of Draenor. On pouvait s'attendre au visuel de World of Draenor. Hein, moi, je, je suis malheureusement assez pragmatique à ce niveau-là. Je m'attendais à un Ner'zul de World of Draenor, ce n'est pas le Ner'zul de World of Draenor, ce n'est pas le Ner'zul de Warcraft 2, ni le Ner'zul bah, présenté dans toute la... ailleurs. Donc, euh... en fait, c'est qui Non, parce que, je veux dire, Ner'zul, c'est ça, hein. c'est le, le mec que vous voyez à gauche. Les grands signes distinctifs de Ner'zul, c'est cette espèce d'immense crâne blanc sur sa, sur sa, sur sa peau verte d'orc. Hein il est pas là. <rire> il est pas là. Euh, cette espèce d'énorme, euh, pas crête, mais cette énorme queue de cheval, en fait. Euh, là, il est chauve. Il a aussi cette espèce de petite barbiche, avec euh, également un peu de barbe, euh, là il n'en a pas. Euh, alors il y a les dents, il y a les dents, ça c'est pour le coup le collier de dents de Warlord of Draenor, mais, enfin euh, genre en fait, c'est qui ce mec en fait C'est <rire> pas Ner'Zul ça, c'est pas qui c'est. Euh, alors c'est dommage quoi. Alors vous allez me dire, oui mais la queue de cheval elle est cachée parce qu'il est comme ça. Non mais vous avez vu la taille de la queue de cheval en fait enfin, Genre tu verrais quand même au moins un bout de la queue de cheval et de toute façon, où est son crâne, en fait Ouais, on le voit pas trop, machin. Non, non, c'est pas Ner'zhul, ça. <rire> c'est pas Ner'zhul, c'est quand même dommage, il y a aucun de ces signes distinctifs. Enfin bon, c'est pas grave. Là, par contre, ça va être beaucoup plus gravissime, puisque, euh, comme Draenor... Avant que Draenor parte en cacahuète, l'Alliance envoie une expédition à travers le portail, dirigée par le, le, ses plus grands héros. Par quel par parmi ses plus grands héros, pour éviter Azeroth la destruction. Pour éviter la destruction, ils détruisent le portail euh, qui euh, fait le lien entre les deux mondes. Et c'est pour ça que vous voyez le portail de Burning Crusade détruit à l'arrière. Euh, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, on vous montre ces héros, et ces héros, bah, on vous montre trois héros. Celui-ci, c'est Khadgar, celui-ci, c'est Turalyon, et celle-là, c'est Aleria. Donc on vous montre trois héros. Les fils de Lothar, c'est une expédition. Hein. C'est connu pour être. Alors, les cinq grands généraux des fils de Lothar, euh, c'est simple, vous les avez devant la, por la porte de, de Stormwind, la porte du Hurlevent. C'est les cinq statues que vous voyez. Ça, c'est les fils de Lothar. Il en manque deux. Petit problème, petit problème. Vous allez me dire ah voilà tu joues sur les mots etc. C'est quand même énorme ce problème puisque c'est une vidéo destinée à ceux qui vont jouer à Burning Crusade, classique. Quand vous allez vous connecter à Burning Crusade, ces deux personnages là, vous voyez, Turalyon et Al'eria. Ils ne sont pas là, en fait. Ils ne sont pas dans Burning Crusade. Ces deux personnages que l'on retrouvera à Légion. Et évidemment, alors Alaria, pour le coup, a son visuel qui est resté. Il y a eu des changements, mais globalement, son, son visuel entre Légion et Warcraft 2 n'a quasiment pas changé. C'est plus des choix de couleurs parfois, mais sinon, ça n'a pas changé. Par contre, Turalion lui, bah, là, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Hein. Turalion. alors moi, j'adore son armure, il hein, n'y a pas de problème. Mais le souci, c'est que c'est pas l'armure euh, de... qu'on qu lui connaît. c'est pas la coupe de cheveux qu'on lui connaît. En fait, là, c'est tout simplement le Turalion de Légion, mais sans les cicatrices et la barbe. Et c'est bon, ça passe. Donc ça, encore une fois, ça sent le Chronicles Légion à plein nez. Et ensuite, on a Khadgar. Khadgar, si vous allez à Burning Crusade et que vous voyez Khadgar, alors... Ça dépend. Hein. Encore une fois, c'est si vous jouez à classique Burning Crusade, vous allez voir Khadgar. Khadgar ne ressemblera pas du tout, du tout, du tout à ça. Vous aurez l'impression d'être devant Anthony Das, puisque c'était le modèle d'Archimage de l'époque et de l'Archimage de Warcraft 3. Donc il ressemble pas du tout, du tout, du tout à ça. Et pour aller encore plus loin dans la connerie, on lui met son bâton. On lui met à tièche le bâton qu'il a à Warlord of Draenor, puisque c'est l'apparence de Warlord of Draenor de Khadgar qui a été refaite. Or, bah, en fait, ce bâton-là, il le récupère à partir de Warlord of Draenor. Et vous savez qui a fait mieux Alors que pourtant il a fait beaucoup de bêtises. Hein. C'est Chronicle. Chronicle, voici euh, la même, euh, le même arc, l'expédition en Outre-Terre. C'est bien, il rappelle aussi que, que l'Outre-Terre c'est Draenor. Il y en a beaucoup qui l'oublient donc c'est bien aussi de le rappeler. Et vous voyez du coup Turalion avec l'armure qu'on lui connaît on va dire de l'époque de la seconde guerre, en jeune bien entendu, l'épée de Lothar, euh, cette armure avec le L de Lordaeron et tout, qui a été réutilisée d'ailleurs à Légion, puisque de toute façon cet artwork date de Légion puisque c'est Chronicle 2, et euh, Légion avec la guerre de Milan, on revoyait encore cette armure sur Turalion. Donc voilà l'armure de Turalion, Cadgar on le voit avec l'apparence de World of Draenor, bon ok, mais du coup il y avait le bâton et c'était pas à tièche, c'était un bâton d'archimage normal. Et d'ailleurs c'est celui qu'il a dans Warcraft 2, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on voit Aleria, pas de problème, mais on voit également deux autres personnages. Alors là faudrait peut-être que je vous les mette... Euh, mais on voit, un on voit un soldat parmi les fantassins, un soldat avec une barbe et des cheveux blancs, d'ailleurs à l'époque il n'est pas censé les avoir cheveux blancs, c'est plus tard, qui s'appelle Danat, euh, Danat euh, Trollbane, donc Danat... Euh j'ai oublié le nom en français, donc Dana Trollbane, et en haut, vous avez des chercheurs de griffons, et parmi ces chercheurs de griffons, il y a tout simplement Kurdran Wildhammer, donc Kurdran Hardy, qui est tout simplement le chef du clan, enfin du clan nain, l'un des plus grands clans nains, à savoir les Wildhammer, et c'est lui qui va être bah, le nain que vous voyez devant les, devant la porte, enfin euh, dans la porte de, de Stormwind, d'Hurlevent, de, de, pardon, du mal avec le français, euh, des, les noms en français, et au final, bah, en fait, ce qui est assez drôle et cocasse, c'est que du coup, quelqu'un qui va jouer à Burning Crusade classique, bah, s'il cherche ce personnage-là, il le trouvera jamais, en fait. Ce personnage-là, il ne le, le, le reconnaîtra pas, parce qu'en fait, bah, ce n'est pas la même apparence, même si bien sûr, c'est Khadgar, pas de problème, là, là il l'aura. Les deux autres personnages n'apparaissent pas à Burning Crusade. C'est d'ailleurs un, une souquette, à un moment donné, où en fait, on voit son, le fils Arator qui essaye de savoir où sont passés ses parents. Et euh, bien, l'un des deux manquants, pour le coup, les deux autres personnages qui ne sont pas là, Kurdran et Danat. C'est des personnages que l'on verra à Burning Crusade, qui d'ailleurs, un gros problème, c'est qu'ils n'ont pas été réutilisés depuis, ou alors très très peu. Euh, Danat, à partir de Légion, euh, on le voit se bourrer la gueule dans une taverne. Heureusement, Battle for Azeroth, ils n'ont pas oublié Danat et il revient sur le front de garde Ratti, et Blizzard a canonisé le fait que c'est bien l'Alliance qui a gagné, donc normalement, euh, Danat récupère Stromgarde, sa patrie d'origine. Euh, Kurdran, on le revoit un petit peu à BFA, mais pas beaucoup, il est plus là en tant que copain de Falstad, qu'autre chose. Donc... Au final, les deux grands fils de Lothar qui n'apparaissent pas, c'est les deux que vous verrez à Burning Crusade. Kurdran, vous le verrez dans le bastion d'ailleurs Wildhammer, donc le, le bastion marteau hardy dans la vallée d'Ombre-Lune, donc la vallée Shadowmoon. Et Kurdran et Danat, lui, vous le verrez au bastion de l'honneur, où il est tout simplement eh bien, le chef de l'expédition des fils de Lothar. C'est quand même un petit peu dommage de, de mettre deux mecs qui n'apparaissent pas dans l'extension et D'oublier les deux qui apparaissent dans l'extension, sachant que Danat apparaît un petit peu comme le chef euh, de l'alliance en, en, en Outre-Terre avec la disparition de Turalyon et d'Aléria, vu que Kadgar part avec les Narus, etc. Il est beaucoup plus neutre. Danat lui fait vraiment le patron de l'alliance à ce niveau-là, donc c'est quand même assez hallucinant. Sachant que, bon, la péninsule des flammes infernales, vous allez y rester un bon bout de temps, hein, donc c'est vous le verrez, euh, Danat. Donc... Au maître Danat et Kurdran, moi ça me choque. Ça me choque énormément puisque c'est quand même les deux fils de Lothar que vous allez le voir le plus souvent avec avec Adgar. Et euh, bah on vous met Turalion et Aleria parce que bah, c'est bankable, Turalion et Aleria, tout le monde les adore depuis Légion. Moi bon, je suis très content, hein. Turalion et Aleria, c'est deux personnages que beaucoup de gens avaient oubliés au début du haut. Et euh, qu'ils soient revenus à Légion c'est parfait, mais le problème c'est que bah, Danat et Kurdran ils sont à l'image de leur euh, traitement dans World of Warcraft inexistant. Donc euh, c'est, j'espère que voilà, cette vidéo passera pas trop pour le, le vieux con en a marre de tout. Bien sûr que non, vous le savez que j'adore euh, l'histoire euh, de Warcraft, que World of Warcraft a eu des époques, des périodes très sombres, très difficiles sur l'histoire de, de Warcraft, enfin dans le développement de son histoire. Récemment c'est bien mieux, hein, d'ailleurs la réutilisation de Tiralion et l'Aleria, moi je trouve que ça redonne un coup de un coup de jeune, c'est con parce que c'est du vieux, mais ça redonne un coup de jeûne dans l'histoire, avec bah, des mecs qui sont de la vieille garde, donc euh, ils ont pas du tout la même manière d'appréhender les choses, euh, Lyon notamment dans son traitement de l'Alliance vis-à-vis de la Horde, Alaria pareil, hein, qui, genre une tueuse d'orques et qui est les orques, normal, hein, hein, je rappelle quand même que les orques ont détruit sa patrie, hein, <rire> Zelda sang l'oublie un petit peu ça, mais euh, les gens ont tendance à l'oublier ça, du coup c'est quand même assez intéressant, parce que ça permet de mettre un petit peu le coup de pied dans la fourmilière, et d'agiter les choses euh, sans pour autant devenir des grands cons qui sont devenus fous euh, et qui pètent un plomb. Donc ça c'est assez intéressant. Euh, le truc c'est que du coup là on est sur l'histoire de Burning Crusade classique, et en fait ce que je vous, ce que, ce que je vous ai montré avec ces deux premières vidéos c'est l'histoire de Chronicles, donc l'histoire de Légion avec la création, enfin euh, avec euh, tout simplement l'histoire de la Légion ardente, qui au final apparaît un petit peu comme un ovni vis-à-vis -vis de l'histoire de Burning Crusade. Et maintenant là on vous traite des événements de... L'ascension de la Horde, Warcraft 2, en gros. C'est d'accord. Alors c'est bien, hein, parce qu'effectivement, la plupart de ces personnages-là, vous comprenez du coup pourquoi ils sont restés coincés du côté de, de, de Draenor, du côté de l'Outre-Terre. Mais au final, bah, en fait, c'est pas l'histoire de Burning Crusade. Alors vous allez me dire, c'est que le début des vidéos, ça sent probablement d'autres vidéos qui vont arriver. Personnellement, je mise, je banque sur le fait que euh, l'une des prochaines vidéos, ce sera sur les Illidari, donc probablement euh, Illidan et les arcs de Warcraft 3, donc Keltas qui va aider Illidan et qui vont traverser l'outre-terre, etc. Et à ce moment-là, moi je vous dirais, bah écoutez, c'est Warcraft 3 ça. Ok. À quand l'histoire de Burning Crusade Et j'ai vraiment le sentiment que ils, sont tellement, ils savent tellement que c'est de la merde... Qui sont obligés d'occulter le truc en essayant de faire ah oui, regardez, en fait, Légion, tout ça, ah, c'est bien, hein, t'as vu, hein, p'tit... un petit peu comme Chronicles. Et du coup, dans la tête des gens, c'est bien. Et après, ils vont venir me voir en mode Ah, mais tu critiques Burning Crusade, mais c'est trop bien Burning Crusade. Ah, mais ça, c'est pas Burning Crusade, ça, ça c'est Légion, en fait. Et Légion a corrigé plein de conneries de Burning Crusade. Parce que pour le moment, c'est pareil, le fait, encore une fois, de remettre Turalion à l'Aria, ça n'a rien à foutre là, en fait. Surtout avec les apparences de Légion, t'es en mode Mais what the fuck Qui mettent les... les fils de Lothar Pas de problème, mais où sont Danat où sont... enfin, en fait, je comprends pas. Le... Je comprends pas à qui c'est destiné et je comprends pas le contexte. En fait, je comprends pas le pourquoi. Et encore une fois, hein, vous pourriez me dire oui, mais c'est l'histoire de Warcraft 2. C'est l'histoire de Warcraft 2. C'est pas Burning Crusade. C'est Burning Crusade en haut. Donc, je voilà. C'est très bien ce que fait Blizzard. C'est très bien de mettre en avant euh, l'histoire de l'histoire de de de, de... de l'univers pour rappeler aussi à ceux qui ne connaissent pas forcément euh, d'où ça vient, etc. Mais en fait. Pour le moment, ce n'est pas l'histoire de Bernie Crusade. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous restez... Enfin, je vous invite bien sûr à rester toujours... Toujours, on va dire, de, de, de garder l'esprit critique et de voir en fait que les images et ce qui peut être dit... Euh, bah, en fait, parfois c'est un certain contexte qui est mis en avant. Encore une fois, là c'est plutôt Légion. Euh, du coup, voilà, plein de bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des points que j'ai oubliés, n'hésitez euh, pas à me, le mettre, euh, à me les mettre dans les commentaires et autres. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus et merci d'avoir suivi l'actualité de Burning Crusade Classique. C'est beau. Salut, c'est Killzayden. J'espère que tu vas bien. Tu vas bientôt découvrir dans de futures vidéos le fait que je suis le grand méchant de Berlin Crusade. bah non, on l'a pas non en fait. Bon, c'est dans Chronicles ça, la ça Ah oui, c'est dans Chronicles, bon bisous